Est-ce que vous pouvez nous dire, après cinq années d'études, dont une année de médecine, à combien vous êtes payé quand vous démarrez dans la profession on est déjà à 1007 en comptant les nuits, les week-ends, les jours fériés. On a 5 ans d'études, bac plus 5, euh, voilà, Pas de prime d'urgence. De que des départ pendant 5 ans au CHU de Montpellier. Est-ce que quoi. et est-ce que vous êtes pris en compte dans les euh, les augmentations de salaire qu'a annoncé le ministre de la Santé pour octobre 2021 non, non, aucune revalorisation des salaires pour les sages-femmes. Rien du tout. Rien du tout. Et donc là aujourd'hui qu'est-ce que vous réclamez en termes de salaire justement après 5 ans d'études Une reconnaissance, voilà, tout simplement. Une augmentation euh... face à notre diplôme, tout simplement, déjà avec médecine un concours, je... deux carrières, deux fois et demi le SMIC, et 4 mmh. fois et demi en fin de carrière. Voilà. Voilà. Ce, que réclament, ce que réclament les sages-femmes, c'est de toucher deux fois et demi le SMIC en début, en début de carrière, carrière. et 4 fois et demi à la fin de carrière. Euh, la juste reconnaissance pour 5 ans euh, de formation mais en plus un travail difficile des horaires décalés, euh, les week-ends la nuit, enfin sage-femme, quoi voilà. tout le monde comprend qu'on est mobilisé tout le temps et c'est euh, le minimum de reconnaissance c'est la journée euh, nationale des sages-femmes, ça c'est 15 ans mondial des sages-femmes et ben voilà, c'est aujourd'hui qu'elles doivent se faire entendre et c'est pour ça qu'elles doivent être soutenues par tout le monde bravo Merci. à vous entendez-nous oui.